soit b est un nombre réel quelconque. Peut-on dire que l'équation 6 x plus bx moins 15 égale 0 d'inconnu x admet deux solutions distinctes pour toute valeur de b Essayons de justifier notre réponse. Quand une équation de second degré a des solutions, évidemment, quand delta est strictement supérieur à 0, alors il y a deux solutions, x1 et x2. Deux solutions distinctes. Calculons delta. Delta égale b carré, c'est noté à b, moins 4 fois a fois c. Moins 4 fois a fois c. Qui est égal à b carré moins 4 fois 6 fois moins 15, ça fait plus, plus, plus, plus, 4 fois 15, 60 fois 6, 360. Et résonnons un tout petit peu, il est comment ce nombre b carré, il est toujours positif. Que b soit positif ou négatif, b carré est toujours positif, hein? c'est évident et plus 360, ça c'est strictement positif pour tout B, pour tout B réel, bien sûr, pour le nombre imaginaire, strictement imaginaire, en terminal S. Du coup, on constate, vu que delta est strictement positif, que cette équation aura toujours deux solutions distinctes. Si vous ne croyez pas, vous n'avez qu'à vérifier en remplaçant B par diverses valeurs et calculer toujours, résoudre l'équation, toujours il y aura deux solutions distinctes. C'est comme ça.